Et si vous pouviez utiliser des produits haut de gamme, hypoallergéniques Sain, sans acide sans odeur au prix de produits plus bas de gamme est ce que ça vous intéresserait alors si oui j'ai une super bonne nouvelle pour vous c'est à dire qu'en fait j'ai décidé de promouvoir la marque yornelles International en vous offrant finalement un prix réduit sur les produits c'est à dire qu'en fait à chaque fois que vous commanderez un produit en 30 ml, et eh bien on vous enverra un produit en 50 ml. par contre l'offre bien sûr n'est pas valable pour toujours c'est une offre limitée dans le le temps puisqu'on a vraiment des stocks limités donc soit ce sera la limite des stocks soit ce sera dans les 72 heures donc il faudra vraiment être très très rapide pour passer la commande vous retrouvez le site juste en dessous, en dessous de cette vidéo et en plus de ça donc je vous offre un cadeau supplémentaire pour toutes celles qui commanderont et qui partageront cette vidéo en fait vous participez à un concours et il y aura donc une personne qui sera tirée au sort et je lui enverrai un cadeau surprise supplémentaire donc, voilà, ça, ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur de faire un maximum pour faire découvrir cette marque puisque, en fait, nous promouvons vraiment la santé à la fois des humains et de la planète puisqu'en fait on participe à un programme de reforestation euh, donc pour tous les produits que vous achetez en fait vous participez à ce programme de reforestation donc pour moi c'est très très important euh, que cette marque soit mise en avant et que vous puissiez vraiment en profiter puisqu'en fait vous faites une double action c'est à dire à la fois vous protégez votre santé et à la fois vous participez au bien-être mondial voilà, je vous dis un énorme merci. Partagez largement cette vidéo. Si la planète vous intéresse, si votre santé est importante pour vous, alors partagez cette vidéo. Merci beaucoup.